Wesh, bien, quoi. Tu fais quoi je Viens un nouveau partenariat avec Ilan Newton, il se met trop bien. Oh elle est lourde la corde, c'est une dinguerie Eh je veux la même moi. La bah, même moi Attends, attends, là, là. il a pris QNT, on a pris QNT Je, non, veux, euh, je, veux, ça moi aussi. je veux ça aussi hein. Nous on fait tout comme Newton <musique> Ok salut les guerriers, bienvenue sur Finesse Fusion Aujourd'hui nouvelle vidéo, on va vous parler de tous nos projets et nos nouveaux partenaires qui ouais. nous soutiennent cette année Vous avez vu il y a quelques mois, on savait plus trop si on allait continuer de QNT ou pas On vous avait dit qu'on cherchait d'autres marques, voir ce qu'ils avaient à nous proposer Parce que justement on avait besoin de financement pour pouvoir poursuivre la chaîne On a failli même arrêter à plusieurs reprises parce que justement si ça marche pas, on peut pas allouer 20h, 20 heures, 25h heures semaine un projet qui nous rapporte peu parce qu'on doit travailler à côté on... Bah ça, ouais, j'ai un loyer j'ai des enfants euh, j'ai des chiens des chats des gosses tout ça du ouais, coup les gars faut que ça paye c'est même pour ça aussi qu'on avait offert une alter à ibrahim au nom de ouais. finesse fusion on lui avait même dit bah, qu'on voulait que finesse fusion on continue, continue de, vivre, de vivre même si on nous on s'arrêtait mais finalement on a trouvé peut-être des trucs intéressants Donc tout va bien on peut poursuivre au moins jusqu'au décembre on arrive à, à, à tenir ouais. c'est très bien si on est passé à trois vidéos semaine c'est qu'on peut se le permettre comme ça on va en parler après aussi on a une nouvelle organisation sur finesse fusion mais déjà on a des nouveaux partenaires qui nous permettent de continuer finesse fusion donc s'il vous plaît les gars n'en ayez pas marre si on balance plein de codes promo et tout sur chaque on vidéo on est obligé on est obligé parce que là vraiment on va en avoir besoin pour perdurer sur youtube donc à partir de vendredi là on va bombarder les codes promo ah ouais, ouais. De toute façon, vous l'avez vu en intro, euh, la corde à sauter Everjump, ils ont sponsor Newton, ils ont sponsor Greg et Mma aussi ouais. Et il y en aura sûrement d'autres qui vont arriver, mais notre code promo il donne plus de promotion. Nous c'est moins 10% et c'est moins 8, c'est moins 10 pour tout le monde mais. Non, non, Newton c'est moins 5, prenez notre code, donc c'est FF10 000. les gars Donc voilà, c'est des superbes cordes, euh, franchement c'est de la qualité <coughs> de ouf euh, Je crois que celle-ci elle fait 125 grammes et en fait elles sont connectées, il y a une application aussi à télécharger euh, qui va vous proposer des trainings avec la corde à sauter mais aussi euh, des trainings euh, en salle, des euh, ouais. squats, tout ça. il bah, y a Newton aussi qui. Euh, comme je as travaille dit. aussi avec eux. Et d'ailleurs fait <coughs> une superbe vidéo avec. On montre que nous aussi on sait faire de la corde. Eh hey. moi ou pas Oh la je suis choqué Eh <rire> hey. C'est encore plus fatigant que les normales mais Newton moi, au défi de faire mieux D'ailleurs eux on va beaucoup les mettre en avant Voilà c'est ceux qui nous ont sauvé la vie Sans eux il n'y aurait plus de fitness que donc merci à eux Et on aura besoin de vous aussi sur ce coup là Parce qu'il faudra utiliser le code les gars Si vraiment vous êtes intéressé par la corde à sauter Je vous promets ouais. que c'est pas de la merde Si c'est de la merde vous m'envoyez un DM Vous m'insultez mes mortes Si vous êtes boxeur, footeux, basketteur, Vous faites des sports comme ça franchement c'est de la frappe voilà. De toute façon on en a eu plein des partenariats ouais. Ça, C'est pas nouveau les youtubeurs ils ont plein de demandes mais quand c'est de la merde, on n'accepte pas Même on que... a toujours été transparent avec eux On leur a toujours dit Quand on a fait un test d'un truc, c'était de la merde, on l'a dit C'est ça Donc ça, on n'est pas habitué à faire beaucoup de cordes à sauter. J'espère qu'on va progresser Mais euh, en tout cas, c'est de la qualité, de ouf De ouf, de ouf, de ouf Ensuite, il nous reste QNT vous connaissez maintenant, ça fait plus d'un an et demi qu'on travaille avec eux, c'est une marque, on sait qu'on va pas pouvoir faire beaucoup de ventes chez eux parce que c'est pas une marque connue. En fait c'est pas une, une marque que les français consomment, oui. mais QNT c'est une, une grosse marque, ils sont vendus dans plus de 70 pays, ils sont numéro 1 en Belgique, à Malte, dans, dans plusieurs pays, ça. mais en France les ils gens sont ils retard. sont habitués à consommer du Nutrimus, MyProt, euh, du MyProt, du, du Prozis un petit etc., peu. du Pro et QNT mettre ça de côté alors que c'est la même qualité ouais. et franchement niveau rapport qualité-prix nous on kiffait parce que justement ils étaient dans la bonne moyenne et surtout au niveau du goût et des choix au niveau des, des ventes c'est pas ouf comme QNT les gens ils ont du mal à acheter du QNT c'est dur de faire des grosses ventes donc dur de faire un gros salaire on sait très bien que si on avait Nutrimus avec notre communauté par on exemple avait cinq fois plus voilà. on a été démarché par Greenway on a été démarché par Nutrimus oui, mais les Conditions des contrats étaient pas. Je peux être transparent, moi je, je peux leur dire. Hein. Ils veulent qu'on fasse 50 000 euros pour nous donner 1500 euros. Euh. On est incapable de les faire. Et même si on en était capable, je trouve pas ça équitable. C'est pas. C'est du vol parce ben qu'eux oui. ils nous donnent que 1500 euros pour 50 000 euros de vente. Encore si pour 50 000 euros de vente ils nous donnaient, euh, je sais pas, Au 7 moins, 000, 8 000. Ouais, presque un dixième, ça commence à être raisonnable voilà. déjà. C'est intéressant. Donc chez QNT, ils nous donnent euh, x5 par rapport à nos ventes. Donc ça. là, c'est intéressant. Ils sont pas en train de nous voler. Si on fait 10 000 euros, ils vont nous donner 2 000 euros. Ouais, c'est ça. Le euh, QNT, ils sont honnêtes ouais. là-dessus. Ils sont là pour nous tirer pour ça, vers le haut. Avec Dès le départ, ils nous ont dit, nous, si ça marche pour vous, on est content. Ça marchera aussi pour nous. Donc on va, on va s'aider mutuellement. donnant, On n'a pas envie de quitter ça pour de l'argent et au final euh, se faire avoir en plus par des gens qu'on connaît pas peut-être par la suite on changera et peut-être qu'on ira chez Nutrimus mais pour l'instant les contrats qu'ils nous proposent ils sont pas intéressants si jamais vous avez des idées de marques de complément, n'hésitez pas en commentaire tu vois mais je pense qu'on a fait le tour et honnêtement euh, on, on a changé. rien qui nous a... Voilà. donc quoi qu'il arrive jusque décembre on est avec QNT j'espère que vous avez continué d'utiliser notre code promo Finesse Fusion, on a 20% de réduction donc on aura besoin de, de vous pour ça aussi les gars N'hésitez pas si vous avez besoin de whey, ouais. De pancakes De la caséine, De la caséine, De booster Donc là dedans c'est du guarana les gars euh, Le goût pas top mais franchement c'est Ça envoie ça envoie ah, euh, Il y a 5 doses dedans Je vous déconseille de prendre Moi, je l'ai tapé coup, en une fois fou. la première fois je savais toi ah, Comme un débile Donc ça c'est pour le deuxième partenariat On est passé en mode téléshopping. En télé shopping Ah ouais non chat, mais là c'est terrible des hein, bah, Vous allez voir grave. Mais les gars comprenez bien qu'on est obligé de faire ça Et euh Iron ça, c'est de la frappe. On va pas vous le ramener, on, se on vous l'a déjà présenté. En on l'a déjà présenté. Voilà, ah, donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble des plats protéinés, tout préparé, diète, variés aussi, équilibré. Tous les mots, euh, adjectifs, qualificatifs que vous connaissez, ils sont Tous dedans. Tous les trucs, je dis, c'est ah, dedans. Voilà. Vous pourrez respecter votre diète en commandant des plats chez Iron Meal. Donc là-dessus aussi, on va être transparent. Qu'est-ce qu'on gagne avec Iron Meal des commissions et de la nourriture gratuite. Si tu payes pour 100 euros de plat, nous, on touche 10 euros. C'est ça. On, le, on leur a clairement dit dès le départ, on ne veut pas d'argent, on veut juste manger on veut juste gratuit. Manger gratuitement, on aime la bouffe. Donc, c'est pas avec les commissions qu'on va se verser un non. salaire ou qu'on va vivre. Mais de, on de, économise de, de l'argent. Mais le truc, c'est que en fait, nous, ça nous permet de respecter notre jet et de manger gratuit. Donc, si vous voulez nous aider de ce côté-là, vous, ça vous aide aussi à, à tenir votre jet et à avoir du goût aussi dans votre jet, parce qu'on sait que c'est pas facile. Nous, on a essayé de vous, de vous aider avec les festin fat. On va continuer à en faire. Je pense qu'à la fin, on vous, présente, on vous dira toujours d'aller chez Iron C'est beaucoup mieux. Que... Prochaine recette sandwich de la has pain qui à boulet. <rire> si vous allez chez Iron Meat, ça sera un bon sandwich. Ouais. Et nous, on a quoi à vendre concrètement Parce qu'on dit oui, QNT, c'est les autres ah, qui, qui vendent. Nous, on a quoi qui... à vendre C'est ça. ce qui nous permet de, de vivre aussi. Donc il y a Everjump surtout, on vous l'a dit, c'est notre gros partenaire à l'année, mais aussi nos programmes personnalisés, ouais. qui sont sur www.fitnessfusion.fr et restez connectés parce qu'il y a du très lourd qui arrive en plus on, on a, a potentiellement 6 été... programmes qui arrivent c'est de la dinguerie ouais, dingue. si ça a été aussi long c'est qu'il y a une raison voilà. aussi simple que ça. Parce que vous savez on vous en parle déjà depuis un mmh. moment en plus ça devait sortir en septembre mais euh, début octobre c'est pas encore sorti qu'est-ce qui se passe ça fait concrètement ça fait un an qu'on on est tué l'année dernière on devait sortir ces pdf avant les ouais. programmes personnalisés mais on s'est dit bon, vu qu'on est une petite communauté on peut se permettre de faire la qualité tout de suite ouais. donc on va faire les programmes personnalisés mais comme ça a explosé d'un coup on s'est retrouvé dans la merde du coup maintenant on va vous balancer les pdf et euh, les gars on l'a travaillé pour pas que ça ressemble à, à du Bazinga ou à du Bodhi C'est FF, du FF. La, la méthodologie elle est insane vous allez comprendre quand on va vous les balancer on va tout vous expliquer ça en 6 programmes À la suite des six programmes, un autre petit projet potentiellement donné, j'ai envie de vous bander un peu Juste un indice mais t'en dis pas trop Ouais Donc les, les pdf on essaie de les sortir le plus rapidement possible ouais. Si c'est fin en top c'est parfait pour nous euh, mais je pense plus que là, on arrive pour novembre. Ça sera, plus ouais, ça sera plus novembre parce qu'en janvier, on aura encore autre chose. Des indices, c'est tout juste. Un là. indice, si vous nous aimez bien, vous voulez nous ressembler, avoir l'impression que vous vous entraînez avec nous, ça arrive. Bref, il euh, y a un gros projet avec euh, des grandes personnes, des grands monsieur. Voilà, des grands monsieur qui nous ont contactés pour travailler ouais. avec eux. Donc là, c'était une grosse fierté pour nous. Érection. Alors et c'est à partir de janvier. On, on va travailler dessus euh, là en fin d'année. Et normalement, ouais. tout devrait sortir en janvier. C'est du boulot. Ça va être une dinguerie. pour toi. Parce que les gars, il euh, y a des gros noms qui sont derrière nous. Et il y a beaucoup d'argent qui sont mis derrière nous. On Donc, aura tout Tout ça, sera mis à disposition. Ça, ça, de la ça sera beau surtout. Il y aura tellement d'argent derrière nous que. Ça va être incroyable. De toute façon, c'est ça qu'on a besoin dans nos projets, c'est de l'argent. C'est la seule, une seule chose Alors, qui nous freine, c'est l'argent. Et c'est ce qu'on fait depuis le départ. De toute façon, avec Fitness Fusion, on se verse pas de salaire. On réinvestit tout dans la chaîne parce qu'on a besoin de, de montrer qu'on fait de la qualité ouais, chez Et là, il va y avoir des gens pour mettre de l'argent sur nous. Et derrière, bah, ça sera à nous de faire les choses. C'est ça. On les fait bien en temps normal avec zéro. Donc, imaginez avec beaucoup. Depuis que la chaîne est ouverte, on ne s'est vraiment jamais acheté un truc pour nous. On a perdu de l'argent même rien des Faire simple, les premiers revenus qu'on a eus, appareil photo, 4 000 euros de matériel, on s'est retrouvé dans le rouge. D'entrée on est arrivé, la société créée boum, on est dans le rouge. let's go Donc là, normalement, à partir de fin d'année, on commencera à avoir du bénéfice sur les Fusion. Et au final, c'est pas mal parce que ça fait seulement un an qu'on a ouvert une étude juridiquement. Et on nous a toujours dit, si vous ouvrez, il faut, au bout d'un an, faire le bilan. Si ça commence à rentrer, c'est bien. Donc pour l'instant, on est dans... On est sur le bon chemin, les gars. Tout doucement. On espère juste que vous allez continuer de nous suivre. De notre côté, on va continuer euh, d'assurer un maximum de contenu. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe là jusqu'à fin décembre Une vidéo force le mercredi, une vidéo entraînement le vendredi, une fois moi, une fois lui, une fois moi, une fois lui. Et quoi qu'il arrive, quoi. le vendredi, c'est du training. Voilà. On veut de la motivation, on veut vous montrer nos perfs. On a trop fait les guignols pendant ouais. plusieurs mois sur Fitness Fusion C'est une chaîne vraiment musclée en fait. C'est des mecs musclés qui font les guignols. Après, nous, on s'en fout. tu vois On, est, est, bon, on ouais, sait ouais, que c'est YouTube, ouais. on veut faire du divertissement. Mais il faut quand même vous rappeler que on a des bêtes de physique, on a des bêtes ouais. de perfs. Et euh, on sait s'entraîner parce qu'on est des coachs diplômés. Donc ça, ça va être tous les vendredis, les gars. Activez la cloche parce que vraiment, il ne faudra pas le rater. On fait ça nous-mêmes. Mais par contre, si on arrive à tenir le rythme et que tout se passe bien financièrement... Et on arrive à rentrer de l'argent d'ici janvier, on passera normalement à une vidéo par semaine. Mais ce sera une vidéo qui sera filmée par un caméraman professionnel. Et, et qui, qui sera, sera montée... Monté également par un professionnel. Ça veut dire que ce sera une vidéo semaine, mais vous allez l'attendre. Ça va voilà. être de la masterclass. Vous voyez les vidéos des On va faire du Essan sur Fitness Fusion. Bien sûr, il y aura toujours le côté fun. Ce qui va se passer, c'est notre slogan Force et Fun. Ça fait trois vidéos. Mercredi, vidéo Force Conseil astuce, muscu. Le E, c'est pour les trainings, parce que malgré tout, on s'entraîne. Ouais. Et le Fun, c'est les concepts autour de la muscu. Bah tout ça, on va le rassembler, on va fusionner et on va en faire une grosse vidéo qui sortira une fois par semaine. Donc voilà, j'espère que ça vous a hype tout ça. En tout cas, nous, on, est, on, est, on a hâte de voir. Moi, j'ai hâte de voir les résultats vraiment. Les résultats. J'ai hâte de voir les programmes. Ouais, ouais, les programmes, ça fait tellement longtemps. Hâte de voir tout ça, hâte de réaliser tout ça parce qu'il y en a encore d'autres des projets, je sais même pas si on peut vous en parler Sur la FAQ en a plein, en a plein. Italie, on vous a parlé aussi d'un jeu différent de jeux de loi, ouais. Bref une application, un entrepôt, il y a plein de choses qu'on veut mettre en place Bon, en tout cas, là, on vous a donné les projets qui arrivent à court terme. Mais bien sûr, on a une vision long terme de cette chaîne parce qu'on veut qu'elle explose. On veut devenir le numéro 1, on s'en cache pas. Peut-être que ça va jamais marcher et qu'on va se casser les. Même les être pieds. numéro 2, ce serait bien, la vie de ma mère. <rire> <rire> je prends numéro non, 2, 3, numéro bon, on on 4. pas assurer. derrière le coronage. On y va, on y va, non, on prend. Tu veux vraiment être euh, à côté de Brahim S'il si gagne 100 000 euros, j'en gagne 50 000, ça me va déjà. Hein. Non, on prend. Eh, hey, Brahim, tu vas t'asseoir à côté de nous, ça, je vais je t asseoir t asseoir sur de moi. Si, si, Bref, peut-être qu'on va se casser la gueule, mais au moins, on aura tout essayé. Voilà, au final, c'est. C'est comme en muscu, les gars, c'est le chemin qui nous plaît, on ne sait pas où on va arriver, on ne sait pas ce qu'on aura comme physique avec la musculation quand on commence, et ben YouTube c'est pareil, on fait le chemin et on verra bien on y va, en tout cas c'est sur le chemin qu'on kiffe. Comme l'a dit Aurel Saint, je crois que c'est lui, ce qui compte Tu vas rapper, attention, petit rap, petit rap de ouais. Yo, ouais. Je crois que c'est Aurel Saint dans une de ses musiques qui dit ce qui compte c'est pas l'arrivée mais la quête. Ouais, c'est ça, en muscu c'est pareil, sur YouTube on a compris que c'était pareil. En tout cas nous on est content d'entreprendre au niveau de notre passion, donc c'est de la musculation, ça nous fait plaisir, on a ouvert une société en famille, on est cousins vous le savez, vrai. on espère que ça va bien se passer, ça fait trois ans maintenant qu'on travaille gratuitement, on va peut-être commencer à récolter les fruits qu'on a déjà on va on goûter, Des gens vont goûter, on va voir si c'est bon, en tout cas euh, merci énormément à vous, si on en est là c'est aussi grâce à vous, n'oubliez pas, abonnez-vous, si vous voulez nous aider gratuitement, c'est le like, le commentaire, FF. et tous les codes promo qu'on vous, qu vous a balancés, qu'on va vous balancer toute l'année, on s'en excuse, des... Il va falloir s'y faire non, non mais il va falloir s'y faire. faire On hein. est Fitness obligé Fitness Fusion on fusionne avec tout nous On n'a voilà. pas de temps Ah ça on, on a vidé notre sac ça y est De toute façon on a un plan de secours Si ça marche pas Le dopage La vente de stéroïdes <rire> en ligne C'était Fitness Fusion Force et fun